La chute spectaculaire d'un autre richissime promoteur immobilier à Alger. Inquiétant conflit entre le ministre de l'Intérieur et le patron de la DGSN en Algérie. Le médiateur de la République réunit des investisseurs chez un patron placé sous contrôle judiciaire dans un grave scandale de corruption. La chute spectaculaire d'un autre richissime promoteur immobilier à Alger. Les autorités algériennes ont procédé à un énorme ménage au sein du milieu très restreint et sélectif des richissimes promoteurs immobiliers. Hier mardi 14 décembre, Algérie part a fait des révélations sur l'arrestation et puis... L'incarcération de l'influent promoteur immobilier Omar Ben Benabdela Cette affaire troublante risque d'emporter prochainement plusieurs grosses têtes du pouvoir algérien avec lesquelles le milliardaire Omar Ben Benabdela entretenait des relations très controversées pour assurer le succès de ses affaires. Mais voilà qu'un autre promoteur immobilier, aussi riche et influent est également tombé en disgrâce dans le sillage du scandale d'Omar Benabdella. Il s'agit de Jamel Hadou qui a été lui aussi placé en détention par le tribunal de Sidi Mamed à la fin de la semaine passée à la suite de son inculpation dans la même affaire qui a ébranlé le milliardaire Omar Ben Benabdella à savoir des transferts illicites de plusieurs sommes considérables en devises vers le Liban. Jamel Adou est l'autre promoteur immobilier qui a joué un rôle majeur dans ce vaste scandale de transferts illicites de plusieurs sommes colossales en devises vers l'étranger avec la complicité d'un promoteur libanais établi depuis plusieurs années à Alger, et impliqué dans la réalisation de divers projets immobiliers. Jamel Hadou, peu d'Algériens connaissent ce richissime promoteur immobilier. Il est, pourtant... Impliqué dans la construction de plusieurs belles et majestueuses villas ou promotions immobilières à Hydra, Jamel Hadou s'est fait connaître en août 2014 lorsqu'il avait racheté la célèbre ancienne villa de la famille Temam classée comme un important patrimoine urbain de la capitale Alger. Située au cœur de Hydra, cette grande villa réputée pour son jardin luxuriant, sa piscine majestueuse et son décor pittoresque, a été rachetée effectivement par Jamel Hadou. Un parent proche de Mohamed Kébir Adou, l'ancien consul général d'Algérie à Paris, et ancien wali d'Alger. Jamel adou avait dépensé plus de 40 milliards de centimes pour s'offrir la belle villa de la famille Temam. Selon les sources d'Algérie Par, lors des négociations menées avec les anciens propriétaires de la villa, cet acquéreur s'est engagé à ne pas porter préjudice à l'aspect historique et architectural de cette maison qui fut naguère un lieu de rendez-vous incontournable pour toute l'intelligentsia d'Alger. D'après d'autres sources, ce rachat a été financé par un prêt bancaire octroyé par un important établissement financier. Malheureusement, le promoteur immobilier ne va guère respecter cet engagement et entreprend rapidement des travaux pour raser entièrement la villa créant ainsi un énorme cratère au beau milieu d'Hydra qui va susciter toutes les controverses. Un immeuble s'élevant vers le ciel a été érigé à la place de la villa des Temam. Les services de l'urbanisme n'ont jamais manifesté leur désaccord face à ce massacre urbain et aucune autorité n'a enquêté sur les conditions obscures dans lesquelles ce chantier a été érigé. Pourquoi Parce que Jamel Adou était le protégé. De Saïd Bouteflika est l'un des amis les plus proches des frères Kouninef notamment le plus jeune d'entre à Kouninef. Depuis le début des bouleversements politiques nés dans le sillage du Irak en 2019, le richissime Jamel Adou a pu s'offrir une intrigante impunité lui permettant de poursuivre ses projets immobiliers sans craindre les foudres de l'appareil sécuritaire ou judiciaire. Depuis 2019 et en pleine crise sanitaire, Jamel Adou a pu vendre comme des petits pains au chocolat ses luxueux appartements de la résidence à Sahine, la plus upée de toutes les nouvelles résidences à Alger. Située au niveau de la rue Abou Nawas et rue Sirta, en plein cœur d'Hydra, il s'agit effectivement de la résidence la plus luxueuse de la capitale Alger abritant les appartements les plus chers de tous les quartiers huppés algérois. Les prix des appartements sont naturellement exorbitants. Les appartements F3 ont été proposés à la vente à 5 milliards de centimes, les F4 à pas moins de 6,5 milliards de centimes et les F5. Leurs prix ont dépassé les 8 milliards de centimes. Mais à la résidence à Saïn, il y a aussi les appartements en Attique. Ces appartements sont encore méconnus en Algérie. Et pour cause, il s'agit de véritables maisons perchées sur le toit d'un immeuble. L'Attique est un appartement situé en dernier étage sans vis-à-vis, -vis, hors normes conçues avec de grandes terrasses parfois aussi grande que l'appartement lui-même. L'impunité n'aura pas duré longtemps pour Djamel Hadou qui pensait vraiment pouvoir fructifier sa fortune en toute discrétion loin des projecteurs de la justice et des médias algériens. Algérie Par a été, d'ailleurs, le seul média algérien qui avait publié plusieurs enquêtes sur l'empire immobilier de ce promoteur qui vient de vivre une chute brutale, une chute qui s'explique. D'abord et surtout, par une nouvelle guerre de clans qui oppose des dirigeants influents au sein du pouvoir algérien. Algérie par publiera des révélations importantes sur ce dossier dans ses prochaines Inquiétant conflit entre le ministre de l'Intérieur et le patron de la DGSN en Algérie. Une nouvelle guerre de clans a démarré au plus haut sommet de l'état algérien où de nouvelles fortes tensions alimentées par des différents personnels opposant des dirigeants influents compromettent dangereusement le fonctionnement des institutions de l'état algérien. La situation est effectivement très tendue entre le ministère de l'Intérieur, Kamel Beljoud, et le patron de la DGSN, à savoir la police algérienne, Farid Zinedine Benchik, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Les deux hommes sont ouvertement opposés dans un conflit larvé qui provoque d'inquiétants dysfonctionnements au niveau du gouvernement algérien. Kamel Beljoud a fait de nombreux reproches à Farid Zinedine Benchik, installé dans ses fonctions à la tête de la DGSN depuis la mi-mars 2021. Le ministre de l'Intérieur a directement remis en cause la fidélité et la loyauté du patron de la DGSN qui accuse d'avoir diffusé des informations confidentielles concernant certains dossiers qui sont traités par un cercle restreint au niveau du cabinet du ministère. Par ailleurs, de reproche à Benchik d'avoir diligenté des enquêtes en toute illégalité, et sans s'appuyer sur des faits fondés, sur plusieurs rois qui ont été récemment désignés dans leurs fonctions par le ministère de l'Intérieur. Ces agissements sécuritaires sont vécus par le ministre de l'Intérieur comme un harcèlement caractérisé contre des hauts commis de l'État, qui sont ainsi déstabilisés dans leur travail parce qu'ils sont soumis aux pressions des services de sécurité. Ce qui instaure un climat délétère qui empêche les walis d'exécuter le programme du président Abdelmadjid majid Aboune dans de nombreuses régions du pays. Face à ces reproches, le patron de la DGSN crie son innocence et accuse Beljou de piétiner les prérogatives de la police nationale pour torpiller des investigations gênantes parce qu'elles ciblent des membres de l'entourage le plus proche du ministre de l'Intérieur. Ce conflit dure depuis plusieurs semaines et Kamel Beljoud a demandé officiellement le remplacement de Farid Zinedine Benchik alors que ce dernier occupe ses fonctions depuis à peine dix mois. Une froideur glaciale règne, désormais dans les rapports entretenus entre le ministre de l'Intérieur et le patron de la DGSN. L'hostilité entre les deux hommes est à peine voilée par des activités et comportements protocolaires visant à maintenir un semblant de fonctionnement normal au plus haut sommet de l'État algérien. Soulignons enfin que Kamel Beljoud d'ores et déjà proposé plusieurs noms d'anciens hauts responsables de la DGSN pour remplacer Farid Zinedine Benchik. Il s'agit notamment de l'Azra Ghali, Contrôleur de police et l'ancien secrétaire général de la DGSN au temps du colonel mustafa El Abiri. Algérie par reviendra sur ce sujet avec de nouvelles révélations dans ses prochaines publications. Lorsque le médiateur de la République réunit des investisseurs chez un patron placé sous contrôle judiciaire dans un grave scandale de corruption. Le médiateur de la République, Brahim Murad. S'est rendu hier mardi à Mostaganem pour rencontrer de nombreux investisseurs locaux afin d'écouter leurs doléances et discuter avec eux des solutions idéales et convenables que les autorités publiques doivent concrétiser afin d'améliorer le climat des affaires dans la région. Lors de cette visite, Brahim Rad a beaucoup insisté sur le rôle de l'administration qui est censée faciliter l'investissement et d'accompagner les investisseurs dans le cadre de la nouvelle dynamique économique. Animant un point de presse en marge de sa visite dans la wilaya de Mostaganem, Brahim Murad a souligné que cette nouvelle dynamique permettra la création d'emplois et de richesses profitables aux communes et aidera à l'insertion économique. « Il s'agira de faciliter la mission des investisseurs en les orientant et en accompagnant leurs projets dans divers domaines », a-t-il souligné. Jusque-là, les intentions et les déclarations de Brahim Murad ne peuvent être qualifiées que de nobles et louables. Mais. Malheureusement, une bévue a gâché le succès du déplacement du médiateur de la République à Mostaganem. En effet, Brahim Murad a commis une énorme maladresse qui a profité à un homme d'affaires local placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'un immense scandale de corruption, impliquant l'ancienne wali de Mostaganem, et ex-ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, de Temar. Brahim Murad a effectivement réuni tous les investisseurs de la Wilaya de Mostaganam à l'occasion d'un fastueux déjeuner organisé au sein du fameux complexe touristique Zina Beach, appartenant à l'ancienne vedette de l'ENTV, la télévision étatique algérienne, Sid Ahmed Naoui, reconverti en un businessman qui a fait fortune dans le tourisme balnéaire. Sauf que le sieur Guenawi est impliqué jusqu'au cou dans l'affaire de privilèges illicites et d'octroi à hindus avantages décidés par l'ancienne Wali de Temar. Le patron de Zina est toujours placé sous contrôle judiciaire en attendant la programmation du procès de cette ancienne Wali et ministre réputé pour être le serviteur fidèle des frères Koninef, la puissante famille affairiste qui incarnait par excellence l'oligarchie influente tout au long des années Bouteflika. Le déplacement le déjeuner et la réunion organisée par le médiateur de la République Azinabitch ont été ainsi vécues comme une tentative de réhabilitation d'un homme d'affaires dont le sort n'a pas été encore tranché par la justice algérienne. C'est une tentative insidieuse et malhonnête d'influencer les magistrats en charge de ce dossier en leur envoyant des messages affirmant que Sid Ahmed Ghanaoui est devenu un personnage fréquentable respecté et apprécié par le pouvoir politique. Cette position pourrait changer le cours du procès dans lequel est cité le patron de Zinabitch d'autant plus que lors de cette réunion avec les investisseurs locaux de la Wilaya de Mostaganem, même le Wali est venu apporter sa caution à cet événement en assistant aux discussions menées par des acteurs économiques locaux avec le médiateur de la République en occupant les locaux et salles de Zinabitch. Soulignons enfin que Sid Ahmed Ghanaoui est poursuivi par la justice algérienne dans l'affaire de Temar pour son obtention douteuse et suspecte d'une assiette foncière au profit du développement du complexe Zinabitch. Il s'agit d'un terrain à vocation forestière d'une superficie de 11 hectares qui lui a été attribué en 2014 par l'ancienne Wali Mabed Hamde, actuellement à la tête de la wilaya d'Alger, et régularisé par l'ancienne Wali Temar Abdel -Waïd. Il a bénéficié également du temps de l'ancienne Wali Rabi Abdinour en 2018 d'un autre terrain forestier dans le cadre de l'extension de son projet touristique. Il s'agit d'un terrain d'une superficie de 74 000 m2. Le patron de Zinabitch avait bénéficié aussi d'un crédit bancaire de l'annexe du CPA à Mostaganam d'un montant de 750 milliards de centimes. La justice algérienne est en train d'enquêter depuis 2020 sur la légalité de ces privilèges qui ont été octroyés à Sid Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.